Salut tout le monde, c'est Winman, euh, Petite capsule aujourd'hui. Écoute, man, je pense qu'on on est comme dépassé par les événements. Hein? La SQDC apparaît, euh, les variétés, la qualité, euh, on peut pas voir le cannabis, on peut pas le sentir. Euh, les prix sont trop hauts, les prix baissent, les pourcentages sont pas corrects euh, quand on source ça par la poste. Ils nous disent en 10 et 20, on reçoit 9. Ben, des erreurs, t'appelles à SQDC, on n'a aucune réponse. Ils nous redirigent toujours vers les producteurs. Personne ne sait c'est quoi la vérité. Les actionnaires à la bourse se font fourrer. Le petit le petit épargnant, c'est lui le perdant à bourse. Ça roule, ça roule. Hein? Depuis, depuis là, les lois changent au Québec. À ce temps, c'est plus légal de fumer dehors. Avant, c'était légal. Euh, C'était plus de 18 ans, ça va être rendu 21. Ça roule, man, ça roule, ça roule. Les contenants de plastique, l'environnement, man. Ça roule, man, ça roule. Aujourd'hui, euh... je viens d'allumer. Je sais pas si tout est allumé, là, mais il a pas personne qui m'a parlé de ça. Mais, euh... sérieux, là. Euh... Je sais pas si tout a des enfants. là. Mais, oui. euh... ok, ok, ok. Hey, les amis! Les amis, on va faire du bricolage aujourd'hui. OK? Non, non, non. On ne court pas avec les ciseaux. On ne court pas avec les ciseaux. Bon, OK. Vous avez vos ciseaux, les amis? On met les ciseaux vers le bas. Faites attention à vos yeux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK, OK. Donc, aujourd'hui, le bricolage, ça va être. On ouvre un paquet child proof. All right? Les amis, on s'assoit, s'il vous plaît. Bon. Tout le monde a son enveloppe? D'accord, on va faire un tour de magie, comment qu'on fait pour avoir ce qu'il y a à l'intérieur, on prend les ciseaux, et qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, on a du cannabis, c'est pas childproof ça là, ça c'est pas childproof, parce que les enfants ils peuvent prendre des ciseaux, tu comprends? C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens, petite vidéo même, ciao!